Saint Valentin approche et peut-être que certains ou certaines d'entre vous redoutent justement. Vous savez la Saint Valentin, les anniversaires de l'un ou de l'autre ou l'anniversaire de la relation où on se sent un peu obligé du coup d'avoir un rapport sexuel. C'est ces dates assignées où on est censé faire l'amour. Mais on n'a peut-être pas envie sur le moment ou pas envie en ce moment. Ou peut-être que la sexualité c'est un moment c'est un sujet compliqué pour nous, Quand on s'en sent un peu déconnecté. Et si c'est votre cas, si vous vous sentez euh, sous pression, que vous anticipez négativement la Saint-Valentin ou quelques autres dates particulières ou, date particulière ou, ou, ou moments d'avoir un rapport sexuel, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'ai envie de vous dire que c'est pas obligé que ça soit comme ça. C'est-à-dire que si vous anticipez négativement une telle soirée d'avoir un rapport sexuel, ça soulève déjà plein de choses. Dans votre rapport à la sexualité Pourquoi est-ce que vous faites l'amour est Pourquoi est-ce que vous vous y sentez obligé Qu'est-ce qui fait que dans votre rapport à la sexualité, c'est plutôt un sentiment d'obligation qu'un sentiment de désir et d'excitation qui y arrive euh, Je pense que c'est beaucoup lié à la manière dont on apprend à être en relation avec la sexualité. Et puis les dynamiques d'obligation qui se mettent en place subtilement dans le couple où on oublie de faire pour soi, on le fait un peu pour l'autre, pour faire plaisir, et puis petit à petit, on oublie que ça nous plaît aussi, on se force pour faire plaisir, et puis on a de moins en moins envie. Donc si c'est votre cas, euh, je vous invite à utiliser ces fêtes, ces événements, où, où du coup la pression monte, pour remettre en question. Parce que ce n'est pas ok en fait, c'est pas ok que ça reste comme ça, c'est pas ok de se sentir obligé, c'est pas ok d'anticiper négativement, et c'est pas obligé okay de se forcer pour faire plaisir sous prétexte que c'est la Saint-Valentin ou que c'est un an ou 2 ans ou 3 ans ou que c'est son 40e anniversaire. Ça devrait pas avoir de significance. On pourrait avoir envie, on devrait pouvoir avoir envie quand on en a envie et se sentir libre. Et je pense que voilà, ça vient réveiller tout ça. Et donc si c'est votre cas, utilisez cette occasion qui vient un peu euh, vous mettre face au truc pour dire non. J'ai plus envie d'une vie sexuelle dans laquelle je me sens obligée. J'ai plus envie d'une vie sexuelle dans laquelle je ne suis pas connectée à mon propre désir. J'ai envie de faire différemment. Il y a plein de manières de faire différemment. C'est exactement ça, mon métier, ma spécialité. Transformer le modèle basé sur l'obligation à un modèle basé sur le désir. Aujourd'hui, j'ai juste envie de vous lancer cette perche et cette invitation en disant « c'est possible, il y a des ressources, si vous avez besoin d'aide, je suis là euh, ». Il y a tout un chemin à faire, mais c'est beaucoup moins douloureux et compliqué qu'on peut s'imaginer. Justement, on a besoin de réapprendre à jouer, de réapprendre à avoir de la liberté, de la légèreté, de réapprendre que le sexe, ça peut être bon pour nous. On peut s'y amuser, on peut y prendre plaisir et surtout, on peut en avoir envie sans que ça soit tout un gros truc. Donc, si c'est votre cas, envoyez-moi un message. Et on peut en discuter, je vous accompagne, ou laissez un message dans les commentaires. Je suis là. Et je vous souhaite une belle Saint-Valentin, un une belle relation, un beau tous les jours et un beau rapport à votre propre désir. À très bientôt.